La première des choses, si vous sentez vos capacités physiques ou intellectuelles diminuer, si vous prenez du poids, si des douleurs, même légères, vous réveillent la nuit, si vous cherchez des solutions qui traitent les causes de vos problèmes et ne se contentent pas d'en masquer les symptômes, et si ce n'est déjà fait, eh bien, il est grand temps pour vous de faire un bilan naturel de santé ostéo-posturale. Il s'agit du bilan naturel que je préconise depuis plus de 30 ans et qui commence par un questionnaire que je vous fournis dans toutes mes formations en ligne dont vous trouvez les liens ci-dessous. Vous aurez le programme, c'est gratuit, cela ne vous engage à rien. Ce bilan permet de mettre en évidence tous les vieux problèmes oubliés qui sont la cause lointaine de vos problèmes d'aujourd'hui. Au niveau physique, le corps s'adapte à toute déformation pour compenser et maintenir coûte que coûte l'horizontalité du regard et des canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Mais cette adaptation est la source de contraintes anormales sur les tissus du corps, fascia, cartilage, organes, précipitant leur dégénérescence et leur destruction. C'est pourquoi il est capital pour chacune et chacun d'entre vous de faire un bilan ostéopostural régulier comme vous faites un contrôle technique pour votre automobile. Pourquoi ben Pour assurer le bon fonctionnement et éviter les accidents. Si vous souhaitez accéder à mon questionnaire d'auto-évaluation ostéoposturale, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur le lien ci-dessous pour le télécharger et le remplir tranquillement. Maintenant, si vous avez des problèmes pour le remplir, si vous avez des questions à me poser, eh bien, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer des mails, j'y répondrai avec plaisir, bien entendu, mais à la condition toutefois euh, de ne pas répondre à des questions médicales. Je ne donne aucun conseil via Internet, euh, cela ne remplace en aucun cas une consultation chez votre praticien, bien entendu. Une fois que vous aurez téléchargé ce questionnaire, eh bien, vous le remplissez soigneusement. Alors, C'est exactement le questionnaire que je donne à mes patients, Donc, vous verrez qu'il y a des mentions qui ne vous concernent pas, bien entendu. Mais vous verrez que ce questionnaire est extrêmement détaillé. Il passe pratiquement tout en revue. Et à partir de son évaluation générale, eh bien, on a déjà une idée de votre terrain, de votre personnalité, de vos tendances, et surtout des zones qu'il va falloir investiguer en priorité. Si ce questionnaire vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous former, eh bien, je vous le répète, vous avez ici, en dessous, les liens pour accéder à mes formations. Ces formations sont facilement accessibles par tous. Il y a une formation sur la lombalgie et les sciatiques, donc sur le mal de dos en général, en fait, on ne peut pas parler d'un secteur localisé sans parler de l'ensemble. Vous avez une formation sur les douleurs en, ré... en général. C'est une formation qui va intéresser toutes les personnes qui ont lu mon livre « L'inflammation silencieuse » ou « Le mal de dos »,« La santé féminine san... »,« La santé au masculin » ou même « Les huiles essentielles ». Et enfin, une formation spécifique sur « Le mal de genou. Ça, c'est une formation qui m'a été demandée par les centaines d'internautes qui ont visionné ma vidéo sur l'arthrose et les douleurs du genou. Pour l'instant, vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder au programme de mes premières formations. Un simple clic et vous arrivez sur la page qui vous permet, par une simple inscription, de bénéficier de vidéos et de gratuits. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur l'icône située à la fin de cette vidéo pour vous inscrire et recevoir en priorité une notification à chaque nouvelle vidéo. Donc j'en ferai environ une par semaine. J'espère vous compter parmi ma liste d'amis, si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.